Cette expression est utilisée quand quelqu'un a un pantalon trop court ou quand le bas est roulé trop haut. Le rapport est que quand il y a de l'eau dans la cave, on doit se rouler les pantalons pour ne pas les mouiller.